Cette vidéo dehors parce que j'espère que vous l'entendez les oiseaux chantent et ça c'est notre plus belle récompense j'adore entendre chanter les oiseaux c'est juste magnifique cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde et j'en suis désolée mais avant tout je voudrais euh, apporter euh, toutes euh, mes condoléances à tous ceux qui sont décédé depuis cette pandémie, toute cette épidémie de virus que ce soit à cause ou pas de ce virus, toujours est-il que je suis de, du fond du cœur avec tous ceux qui ont perdu un proche suite à ce qui arrive en ce moment. Mais le fond de ma pensée, le fond de mon cœur c'est de vous dire que ce qui arrive au final n'est pas si mal que ça. Moi je vois avec cette épidémie, cette pandémie, un, une façon de ralentir la vie sur la Terre, parce que la Terre est à bout, la Terre n'en peut plus. Le système a fait en sorte que cette planète s'effondre petit à petit. Et ça, eh ben on le paye maintenant. Enfin, on le paye oui et non, parce qu'au final, je pense que c'est une bonne chose. Moi, on m'envoie l'image d'un château de cartes qui s'écroule. Un château qui était branlant depuis de très nombreuses années et qui trouve là la, sa fin, tout simplement. C'est à nous maintenant de faire le choix, parce qu'un choix s'impose. Soit on continue à croire que euh, les choses vont s'arranger, qu'on n'y peut rien, que de toute façon euh, c'est euh, comme ça, que les gens qui vont perdre leur emploi et tout, bah, c'est à la faute du système, et que nous bah, on suit. Soit on se dit que finalement c'est une bonne chose, que c'est le moment de changer notre façon de, de faire, notre façon de vivre, notre façon de s'alimenter, notre façon de vivre au quotidien, notre façon de penser, d'arrêter la peur. Écoutez les mouettes. Notre façon d'arrêter euh, la peur, parce qu'au final, c'est global, la peur est partout. Hein on nous parle de tous les gens qui sont décédés, soi-disant, à cause du virus. Mais on ne nous parle pas des gens qui ont, euh, qui ont été infectés et qui ont survécu. On ne nous en parle pas de ça. Non, bah non, il ne faut pas. Il ne faut pas parce que ça créerait un, un espoir. Hein, et les gens se raccrocheraient à cet espoir. Et du coup, bah, euh, ça ferait euh, monter les énergies. Et la peur n'aurait plus de raison d'être, forcément. Et euh, là le système, comme il voit que le château de cartes s'écroule forcément, bah, euh, le fait d'avoir la peur et donc de ne pas nous annoncer de bonnes nouvelles, mais nous annoncer que des mauvaises, est en fait une façon à lui de nous maintenir sous son. Euh, sous, bah, euh, je trouve pas le mot. Sous son dogme, sous son système finalement. Voilà. Donc, euh, le fait que, parce qu'on nous dit que toutes les grandes surfaces euh, sont approvisionnées, oui, mais jusqu'à quand, puisque euh, les gens ont tellement peur qu'ils vont faire des, des réserves, des réserves, des réserves, qui serviront ou pas, à voir. Tout dépend de leur façon de penser et de leur façon d'être. Et je me dis que, au final, si on a confiance si on reste centré et que si euh, on ne cède pas à la peur, si on ne cède pas à la peur que ce système veut absolument qu'on ait et qui veut absolument qu'on fasse partie de façon à rester bien bas dans les énergies et de ne pas monter parce qu'en fait il ne veut pas qu'on monte parce que plus on a peur et plus l'énergie de la peur augmente et plus on a des chances de tomber malade forcément puisque la peur c'est bien connu et ça tous les scientifiques que vous y croyez ou pas, hein, tous les scientifiques prouvent que la peur est ce qui tue le plus. Aucun virus sur Terre, aucun microbe, aucune pandémie ne tue plus que la peur. Et quand vous aurez compris ça, vous n'aurez plus peur. Et donc vous serez apte à devenir indépendant et à faire vos propres choix de par vous-même. Là, on nous dit que, attention, on n'aura pas un vaccin avant euh, au moins 3-4 mois, ce qui va nous pousser facilement jusqu'en juillet, août. Et euh, bah, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que ceux qui ont. Euh, ceux qui n'ont pas été contaminés ou qui ont été des porteurs sains et qui se feront vacciner. Par contre, après, ils auront le virus. Oui, parce que le virus est dedans, forcément. Hein, puisque euh, c'est le but du vaccin, c'est de mettre un virus non actif dans le vaccin de façon, à, euh, déclarer des, à, de, de façon à ce que votre corps déclare des immunités contre ce virus. Bien sûr. Sauf que euh, en plus du virus, vous aurez tous les adjuvants qui, eux, vont diminuer vos défenses immunitaires et de, par le fait, bah, le virus, bah, il va s'installer pour de bon. Voilà. Alors, euh, à vous de voir si vous le voulez ou pas, ce vaccin qu'on va vous proposer. À vous de voir si euh, vous voulez vraiment être malade et rester dans le système de la peur ou si vous voulez y échapper et vivre votre vie au quotidien en faisant euh, naître de bonnes vibrations en faisant euh, ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir ce qui vous rend heureux, vous à l'instant présent et de euh, d'être euh, dans la joie parce que au final bah, euh, tout ce qui naît meurt un jour alors bien sûr, on est tous en train de se dire bah, le plus tard possible, c'est certain, hein, le plus tard possible hein. et euh, ce que j'ai dit à ma fille l'autre fois, c'est que je suis très Très heureuse à me prendre pour une folle ça, ça, ça y est c'est certain c'est bon euh, j'ai pété un câble mais euh, croyez ce que vous voulez peu importe même si euh, c'est vrai que euh, je suis pas souvent euh, je suis pas tout le temps sereine je ne suis pas tout le temps sereine parce que même si euh, je n'écoute pas les informations il y a toujours des bribes qui vont à droite et à gauche et euh, voilà donc même si je ne suis pas sereine ce n'est pas la peur qui me domine quand la peur est là, je la chasse ce n'est pas la peur qui me domine donc euh, bah, euh, à partir de là je me dis que et je ne suis pas la seule je ne suis pas la seule qu'en prenant des précautions en faisant euh, en développant l'immunité euh, de votre corps ben bah, euh, il y a de grosses probabilités que vous ne l'attraperiez pas, ce virus. Et il y a aussi de grosses probabilités que euh, vous continuez à vivre et que vous voyez l'évolution de ce qui va se passer. Chose que je vous ai déjà dite dans des vidéos précédentes, il bah, faut remonter un peu, il hein, faut aller dans, sur la chaîne et remonter un peu. Euh, avant euh, ce que je vous avais dit pour euh, mon changement, euh, une nouvelle étape, j'avais fait plein de vidéos là-dessus. Plein. Ah, J'ai été prise pour une folle, pour une dératée, pour une euh, limite, une aliénée. Puis hein, on n'y fait pas trop attention à ce qu'elle dit parce qu'elle raconte n'importe quoi. Sauf qu'aujourd'hui, on y est. Tout ce qu'on vous a dit, les autres, beaucoup de... Lanceur d'alerte, beaucoup de personnes comme moi nous ont dit que ça allait arriver et on est dedans. Le château commence à s'écrouler, les bourses se cassent la gueule et tout tombe. Les gens ont commencé à perdre leur emploi, ils perdent leur emploi et ils vont perdre leur emploi parce que euh, il faut qu'ils se, qu se disent que s'ils perdent leur emploi, c'est que l'emploi qu'ils ont n'est plus en adéquation avec ce que la Nouvelle Terre demande. Alors, il y a un petit aparté sur la 5D, la cinquième dimension. Ah. Là aussi, vous allez me prendre pour une cinglée, mais peu importe, je m'en fiche. Hein. Rien à faire. Euh, la 5D, beaucoup y sont déjà. Ah ouais. ouais. Je raconte des blagues, hein? Ouais. Ben non. Beaucoup y sont déjà. Et beaucoup euh, ont cette subtilité, vivent dans cette subtilité, dans ce bien-être. Le monde de la 5D n'est pas très différent de celui-ci. Ça se joue au niveau des énergies et des vibrations. Alors, c'est vrai que la 5D n'est qu'un changement de vibration. Un changement d'énergie, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut s'imaginer, un monde différent. Oui, il est différent, bien sûr qu'il est différent. Il est différent au niveau des subtilités énergétiques. Il est différent au niveau des vibrations. Et il est différent parce que dans la 5D, tout, tout est plus clair. Il y a plus d'amour, plus de partage et euh, c'est ce qu'on veut en fait c'est qu'il y ait euh, une équitabilité qui s'installe hein, que tout soit partagé entre tout le monde que ce soit euh, l'argent que ce soit euh, tous les moyens qui soient euh, financiers de santé de tout en fait et euh, la 5D c'est ça c'est la subtilité des énergies. Donc, si euh, vous voulez rester en 3D et que ce système vous convient et que vous attendez avec impatience des, un traitement pour ce virus et que vous attendez avec impatience un vaccin qui va vous soigner, qui va vous guérir, ben, je suis désolée de vous le dire, mais le château de cartes, s'écroulera avec vous. Par contre... Si d'un autre côté, vous laissez tomber le système, si vous ne croyez absolument pas ce qu'ils vous disent, si vous sortez du système de la peur, vous allez monter en énergie, vous allez monter en vibration, parce que vous ne verrez que les bons côtés. Vous, voyez, vous entendez les oiseaux qui chantent là Voilà. Voilà. Restez centré là-dessus, restez centré sur la vie, restez centré sur les bonnes choses, restez centré sur le soleil, restez centré sur la lumière divine. C'est ça qu'on vous demande aujourd'hui et non pas de céder à ce qu'on veut que l'on cède, c'est-à-dire la peur de façon à faire monter tout ce qui est mauvais, de façon à faire en sorte que personne ne quitte ce système et que le château de cartes s'écroule avec un maximum de gens. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce que de temps en temps, vous allez encore dire que je suis complètement à l'ouest, hein, que le soleil du sud me tape un peu trop sur la tête. D'ailleurs, c'est très bon le soleil A, parce que pour la vitamine D, c'est idéal, hein. vous n'avez pas besoin de piqûres, vous n'avez pas besoin de... Non, juste un peu de soleil et ça ira. Euh, si euh, je vous dis ça, c'est parce que j'y suis allé dans la 5D. Ouais. J'y suis allé, subtil. Les vibrations sont géniales. L'énergie est top. Et mon souhait le plus cher aujourd'hui, avec cette vidéo, c'est de faire en sorte que beaucoup d'entre vous y aillent dans la 5D. Ouais, beaucoup d'entre vous montez vos énergies, montez vos vibrations restez centrés quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas re recentrez-vous dans votre âme dans votre âme, dans votre cœur là où est la vraie vie là où, est, où sont les bonnes choses c'est là que vous aurez, vous aurez la solution à tous vos problèmes écoutez votre cœur, écoutez votre âme écoutez ce qu'ils vous disent ne cédez pas à la peur restez centrés et faites conscience voilà, bah écoutez on est le samedi 15 euh, le dimanche 15 pardon jour d'élection hein? alors bon bah donnez votre pouvoir à qui vous voulez petite parenthèse pour ceux qui ne se seront pas désabonnés euh, d'ici la prochaine vidéo Mais, euh, vous verrez sur ma chaîne que j'ai créé des playlists alors, il y a une playlist pour la euh, nouvelle étape, vidéo d'aujourd'hui. Il y a une playlist pour la guidance. Et il y a une playlist pour euh, les petits bonheurs de Maria. Donc, à vous de faire votre choix. Si. Euh, mais quelle vidéo euh, vous parle le plus Et euh, celle que vous voulez regarder à l'instant T, à l'instant présent. Voilà. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Hein, C'est c'est quand même bien pour ceux qui euh, pour ceux qui sont aussi euh, frappadingues que moi hein, pour ceux qui, qui, qui voient la vie du bon côté qui sont dans le monde des bisounours hein, comme on me dit souvent mais tu es dans le monde des bisounours ma fille mais ouais. Mais moi le monde des bisounours euh, c'est euh, le monde de la lumière je suis consciente de ce qui se passe sur terre mais je ne je veux pas y adhérer je ne veux, veux pas Donc euh, voilà' n'oubliez pas hein, abonnez-vous, partagez la vidéo et euh, d'ici euh, une nouvelle vidéo, bah euh, prenez soin de vous, soyez en paix et euh, portez-vous bien. Bye